Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et différente de d'habitude. Figurez-vous qu'avec Sofiane à l'E3, on a eu l'opportunité d'interviewer un responsable de Konami et pas n'importe lequel. En effet, on a pu interviewer Lenny, qui n'est rien d'autre que le Brand Manager Europe de PES au sein de Konami. Alors, Brand Manager, qu'est-ce que c'est ah, C'est un petit peu le chef. Deux projets PES en Europe. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un de haut placé. Bien sûr, je vais vous expliquer les circonstances de cette interview puisqu'il euh, y a des choses qu'il faut que vous sachiez avant de regarder cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que cette interview s'est faite euh, rapidement. On n'a pas pu préparer nos questions. Euh, on nous a dit, bah, si vous voulez, c'est maintenant. Donc, on y est allé avec Sofiane. Deuxième chose, malheureusement, on parle mal anglais il parle pas français donc on avait un traducteur qui nous traduisait les questions mais du coup euh, les réponses on les a traduit euh, a posteriori et donc euh, c'était un petit peu compliqué de rebondir sur les réponses troisième chose on a eu un temps très limité et enfin on nous a dit clairement de ne pas poser de questions sur pes 2019 puisque ça c'était le passé et qu'il n'y répondrait pas donc on avait l'opportunité de poser des questions sur le pes 2020 donc forcément bah, on pouvait pas poser euh, question de script etc ensuite il y a plein de choses on nous a dit parler pas de my club ça sert à rien il vous répondra pas euh, donc voilà on a quand même posé des questions et vous allez voir les réponses qui sont quand même très intéressantes. on se retrouve après les amis Allez, bon visionnage à tout à l'heure. OK. Euh, première question, quel est le plus gros investissement cette année sur ce PES? What's the biggest investment on PES this year? What's the biggest improvement? Biggest improvement. Um there lots of improvements. First of all, it's the presentation overhaul. So main menus principaux, new camera angle. caméra, um, new uh, gameplay mechanics like Finesse Dribble, what we presented earlier, we worked very closely with Iniesta together to give us some gameplay feedback, how the ball should behave and also how certain play animations should work. We've reworked uh, Master League, so Master League has some new additions. We're in the second year of a three-year redevelopment yeah. plan, so cutscenes have been included, uh, le système de transfert réaliste est maintenant une partie de ça. Et aussi, les légendes sont maintenant disponibles comme gestionnaires. Donc vous pouvez avoir Maradona, Zico ou Cruyff dans votre équipe Master League. Et ce qui est complètement nouveau, c'est un nouveau mode match day. Uh, et du coup, par rapport à la Ligue des Masters, est-ce qu'il va y avoir un mode Ça va être un mode histoire où en fait on va choisir son entraîneur et on va faire son club Pour la Master League, est-ce like un mode story Ou vous sélectionnez votre gestionnaire et vous faites Yeah. So, so oui, donc vous serez toujours sélectionné you, votre club et vous serez un manager, mais après le match, il y a certains éléments où vous pouvez faire une décision ou où il y a des cutscenes interactives et vous pouvez décider ce que vous voulez faire, quelle voie vous voulez suivre. Les matchs dès, on n'a pas tout compris. Euh, Est-ce qu'on sait que ça va suivre euh, l'actualité du, du, du football Est-ce que ça va être un match par semaine Est-ce que ça va être plusieurs So, match day we didn't fully understand the concept so is it just about can you explain the key features and how it works the key matches or yeah so so what I can reveal so far is that match day is focusing around real matches which are happening in the real world um, and it's also time sensitive so if there's a big match coming up in the real world we'll f we will feature that match in the game and then at the start of each week you select one of the sides from those two teams. So you play with that team, you gather uh, points by Doing tacklings, scoring goals, winning games, and this overall will be added up to an overall score, not only from you, but also from other players who have decided to play for that team. And then at the end of each week you have the best players, best best performing players, and they will face against each other in an online match. And then the ultimate winner is getting rewards which he then can use in game later on. Et justement... Il nous a, vous nous annoncez des, des récompenses extraordinaires pour le gagnant. On sait ce que c'est ou pour l'instant, vous n'avez pas le droit de le dire Quel type de prix le gagnant va gagner Nous ne parlons pas de prix, de l'argent ou quelque chose. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser des récompenses que vous pouvez utiliser pour le jeu plus tard. Bonjour. Moi je voudrais savoir, c'est au niveau des compétitions e-sport, si, euh, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, surtout en France. Is there on the esports side uh, things that will happen and above all in France next year? Um I cannot share anything anything in detail. All I can say is that um we internally in the background we are working on the plans and we will reveal more around our future esports plans very soon. So nothing in detail unfortunately. Okay, okay. Uh, second point concerning the onze contre onze qu'on a pu voir. Euh, le mode un petit peu Club Pro, voilà, 11v11, est-ce qu'il va y avoir vraiment des choses intéressantes ou c'est juste rajouter un petit piment dans, dans le mode ou ça va vraiment être un mode à part Il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau dans le mode XI vs XI de l'année dernière 11 vs XI, on va le dire, on va rester dans ce moment, ce que nous avons remarqué, surtout dans les deux dernières années, c'est que 11 vs 11 de la communauté est été utilisé d'une manière incroyable, où vous avez les tournois européens, où différents pays sont participés contre les autres, et c'est toujours quelque chose que nous gardons l'œil. Ok, d'accord. Uh, dernier petit point, j'ai vu, ça n'a pas été annoncé, mais je viens de voir que là, quand on doit choisir sa manette, j'ai eu l'œil, j'ai vu qu'on pouvait mettre quatre manettes donc ça laisse penser à un mode coop en 4v4. Uh, I, I saw when I'm looking at the game that you can put four controllers and I was wondering if we could maybe even if it's just hasn't been said yet that you plan a 4 versus 4 mode. Or no? Oh, okay. Um so far well, what I can say is that we will still continue with the co-op mode. However, 4 versus 4 um put put this way will most likely will not happen en ce way. Ok, good. merci. Yeah. Thank you. Thank you, Thank you. Donc voilà les amis, j'espère que cette interview vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ça va éclaircir quelques petites zones d'ombre, même si forcément il n'allait pas nous donner hein, d'énormes scoops. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Luthor. Merci aux frérots Sofiane. Vous retrouvez le lien de sa chaîne dans la description. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les mecs, c'était Luthor.